Merci, monsieur le maire. Chers collègues, mesdames, messieurs, il ne suffit pas d'énoncer un principe pour le faire advenir. Les rapports de domination et d'exclusion qui traversent notre société sont le fruit d'une longue histoire. Aussi, ne suffit-il pas d'inscrire partout liberté, égalité, fraternité, ni de répéter cette formule dans chaque discours pour que notre société devienne subitement libre et égalitaire et fraternelle. C'est là tout le sens de l'action contre les discriminations, agir concrètement pour rendre effective la promesse républicaine, que chaque personne ait la même légitimité pour prendre part à notre société. Dans ce domaine, il y a deux méthodes diamétralement opposées. L'une consiste à renvoyer les phénomènes de discrimination à autant de situations individuelles, imputables à des mauvais comportements qu'il conviendrait de condamner. C'est une approche morale et pour tout dire paternaliste qui se borne à classer les citoyens en victimes, coupables et témoins l'autre méthode consiste à identifier les caractères structurels des dominations et des discriminations c'est cette approche sociale qui permet d'agir sur les conditions matérielles d'apparition et de reproduction des inégalités je tiens ici à saluer la démarche décrite dans le rapport qui privilégie la deuxième méthode une démarche qui appréhende les multiples formes de discrimination, leurs différences et leurs intersections. Dans le climat macartiste actuel, c'est une marque de courage politique de s'engager dans cette voie. Pour illustrer le caractère structurel des dominations, permettez-moi de prendre l'exemple de la fonction publique. Les statuts de la fonction publique ont été pensés afin de garantir l'égalité entre les agents recrutement par concours, évolution des carrières décidées collectivement, grille salariale précise. Malgré cela, on constate que la répartition des sexes n'est pas la même suivant les métiers et que des écarts de salaire existent entre les hommes et les femmes au profit des premiers. En tant qu'employeur, ce n'est pas notre faute si les structures sociales conduisent à cette situation, mais en tant qu'employeur, c'est notre responsabilité de tout faire pour y remédier. C'est ce c'est ce qui est fait par exemple avec le suivi de l'évolution des carrières décrit dans le rapport et c'est une bonne chose. Ces dernières décennies, nous avions la chance de connaître une période de relatif progrès sur la connaissance et la réduction des discriminations. Mais le contexte politique s'assombrit. La recrudescence de discriminations religieuses par exemple, actes islamophobes et antisémites en particulier, doit nous alerter alerté sur le fait que les avancées ne sont pas des acquis. C'est pourquoi il est, il est essentiel de rester mobilisé sur ces questions et notre équipe municipale se doit de poursuivre dans cette direction. Je vous remercie de votre attention.